J'ai décidé de partager les solutions pour donner envie aux gens d'agir. Faire connaître, de mettre la lumière sur toutes les initiatives qui changent le monde pour que ça inspire les autres et que ça donne envie à chacun d'agir. Les rédacteurs en chef nous disaient, bon, mais nous on a bien envie de parler de ces sujets mais on ne sait pas où les trouver. On n'a pas le temps, on, est, on a les yeux rivés sur l'actu chaude. Ces sujets ne font pas de bruit. Il faut souvent raccrocher ces sujets à l'actualité donc on s'est dit, bon, on va créer l'actualité, on va créer l'occasion, notamment à travers le projet qu'on a monté qui s'appelle Impact Journalism Day. Donc en juin dernier, on a fait un projet pilote avec 22 journaux de 20 pays. Le Monde, la Stampa en Italie, le Times of India qui fait 6 millions d'exemplaires en Inde. Uh, Excelsior au Mexique, uh, Foyer des Sao Paulo qui est le plus gros au Brésil, au Kenya, uh, uh, en Belgique le soir. Uh. Et l'idée en fait c'était de leur dire voilà, on leur a lancé un défi, cest le même jour on va tous faire un supplément uh, de 8 pages en moyenne. Et nous on a fourni une vingtaine d'articles. Donc on a fait produire par des, des pigistes reconnus dans le monde entier. Donc on leur a fourni cette matière. L'avantage c'est qu'on peut uh, se permettre de mettre plus de moyens dans un article quand on sait qu'il est repris par 20 journaux. Et ensuite chaque journal nous a fourni deux ou trois articles qu'on a fait traduire et qui donnait en fait une base commune et chaque rédacteur en chef a fait son supplément en piochant parmi ses 60 articles. Donc ça lui permettait en fait d'avoir du contenu gratuit mais tout en gardant son indépendance éditoriale et en choisissant ce qu'il voulait mettre. Ça c'est un des 22 journaux avec lesquels on a fait l'Impact Journalism Day, donc c'est le monde, donc 8 pages de solutions innovantes pour changer le monde. Ça, c'est la version de Singapour, du plus gros journal de Singapour. Euh, donc euh, voilà, avec euh, effectivement l'édito du rédacteur en chef, le nôtre, et puis euh, la douce pages de, de solutions innovantes. Euh, ça, c'est en Italie, la Stampa, qui est le, le plus gros journal, euh, enfin, un des plus gros journaux euh, italiens, l'équivalent du monde. Euh, ça, c'est euh, le Soir, en Belgique, hein, euh, donc qui est le plus gros journal de, de Belgique. Ça c'est Excelsior euh, au Mexique, euh, donc euh, 12 pages aussi euh, euh, dans un des plus grands journaux de, du, du Mexique. Euh, L'Orient Le Jour euh, au Liban, euh, voilà, avec une équipe formidable aussi. On a même les journaux pour enfants du groupe Playback qui ont fait euh, 16 pages euh, pour les enfants euh, que sur des solutions innovantes, donc tout ça dans la même opération. C'est vraiment un travail collaboratif où finalement tout le monde est gagnant. Les porteurs de projets, parce que tout d'un coup ils ont une exposition mondiale. Les médias, puisqu'ils ont des, du contenu gratuit. Nous, on, on, on joue un rôle de coordinateur qui est, qui est valorisant et on remplit notre rôle. Et on a des sponsors, des partenaires, qui ont une visibilité sur tous ces, ces journaux, donc euh, vu par 50 millions de lecteurs au total. On a créé une petite famille en fait, euh, qui s'est très bien entendue. Ils collaborent même maintenant sur d'autres sujets ensemble. C'est passionnant et, et et on a créé des vraies amitiés aussi euh, entre tous ces rédacteurs en chef avec nous. Et voilà, donc c'est une aventure qui commence et qui ne s'arrêtera pas. <rire> Ce qui était euh, surtout passionnant et, et même émouvant, en fait, c'était de voir euh, bah, tous ces suppléments sortir euh, qu'on enfin, qu a initiés, qu'on a coordonnés, mais chacun l'a fait à sa façon. Donc c'était passionnant de voir comment chaque pays s'est approprié le sujet et l'a traité. Tout le monde est gagnant le porteur d'initiative, les médias qui ont des bons sujets, les, le grand public qui lit ces sujets et qui se remonte un peu le moral aussi en se disant, mais tiens, il y, a, il y a quand même des choses qui se font de positives, il n'y a pas que des catastrophes. Et puis pour nous, nos, nos équipes, c'est une vraie satisfaction. L'émotion de voir tous ces projets poindre en fait, dans le monde entier euh, de voir aussi des projets auxquels on tenait, qui ont été médiatisés dans le monde entier. Euh, moi, ce qui me plaît, c'est de valoriser ce que font les autres. Euh, souvent, les gens sont des sont innovateurs sociaux, sont, sont passionnés par leurs projets, mais n'ont pas forcément le temps, les moyens, les réseaux pour les faire connaître. Et donc, nous, on joue ce rôle-là, en fait, de repérer ces gens et on les euh, remédiatise. Sur les 22 rédacteurs en chef, on en a invité 14, il y en a 13 qui sont venus pour payer leur billet d'avion pour venir en France, ont fait un séminaire de debriefing, de dire bah, voilà tout ce qui était positif, voilà ce qu'on peut améliorer, et puis de co-construction de la suite, c'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait après Donc on a décidé de faire une chronique mensuelle, au-delà de, du supplément Impact Journalism Day annuel, on va faire des déclinaisons aussi pour la santé, pour l'énergie, pour l'eau, pour l'éducation, pour les femmes. Et puis surtout, on a décidé d'augmenter à 40 pays. Notre communauté de rédacteurs en chef nous aide aussi à s'aimer dans le monde entier et à porter le projet encore plus loin.